Salut tout le monde, c'est Chirel, on se retrouve donc pour la partie 2 et la dernière partie euh, de la découverte en gameplay euh, du jeu Chernobyl. Je remercie encore une fois les développeurs de m'avoir fourni la clé. Et comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, je n'hésiterai pas à sortir de ma zone de confort en allant tout simplement euh, le continuer sur Twitch quand j'ai des moments à moi pour jouer à ce que j'ai envie. Donc, je vous avais quitté ici. Vous voyez, je ne suis pas... Euh, je vous ai attendu pour faire la suite. Donc, on va cliquer sur OK. Je vous rappelle qu'on avait envoyé Oliver sur une mission et nous, on va sur une autre. Et hop, commencez. C'est parti Et là, par contre, c'est parti On n'est plus dans le tutoriel, on n'est plus dans tout ça. On est vraiment dans la misère pour moi, parce que je vais devoir utiliser des fusils et que c'est pas mon dada, je vous l'ai dit. Mais bon, c'est vraiment un enfer. Vous allez le voir par vous-même. Ça ne va pas être une partie de plaisir. Donc, la vidéo sera peut-être un petit peu plus longue que la précédente. Je ne sais pas combien de temps je vais mettre pour faire la mission. Euh, J'essaierai de faire au mieux. Ce sera le dernier euh, donc épisode sur euh, Tchernobylite. Mais en tout cas, euh, voilà, je le continuerai sûrement sur Twitch sans aucun problème. On se retrouve donc jour 1 euh, dans la forêt je ne sais où. On peut voir à la boussole, vous voyez, il y a différents points euh, avec des points d'interrogation. Si on va sur la map, vous voyez, on en a un ici. Et puis si on se déplace, il y, y en a un petit peu ailleurs. Donc en fait, pour finir la mission, il faut vraiment, voyez, arriver, je pense que c'est ici. Donc on va voir ce qu'on peut faire sans mourir. Sinon, bah, écoutez, j'aurai au moins testé avec vous le jeu. Lorsque vous êtes en dehors de votre base, dans la zone, vous ne pouvez plus du tout construire les mêmes choses. Vous pouvez appuyer sur B pour commencer à construire. Par contre, quand on fait de la construction à l'extérieur de la base, ça fait du bruit. On peut construire certaines choses, des pièges, on peut construire euh, aussi euh, des euh, outils pour fabriquer des objets, améliorer des armes. On peut aussi euh, créer des modificateurs d'environnement qui, situés correctement euh, dans une zone, nous assureront euh, d'avoir un petit peu de trucs safe. Mais attention, euh, ce qui n'empêchera pas les monstres et les soldats Nord euh, qui vont non-stop essayer de les détruire donc il faudra bien les planquer mais attention tout ça ça fait du bruit donc on va pas euh, voilà donc on a un flingue que nous a donné notre collègue qui est ici donc je l'ai en position 7 moi personnellement donc je vais le prendre parce que bon c'est pas que mais donc il est bien chargé on le voit en bas non ça fait faut y faire gaffe les munitions courent pas les rues et on a le scan en premier donc je vais donner un petit coup de scan juste pour voir mais vous voyez là c'est pas utile si ici si, j'ai peut-être un champignon ici à prendre donc c'est la dernière vidéo sur Tchernobylite au niveau découverte du gameplay, j'irai jusqu'au bout de la mission euh, ça prendra le temps que ça prendra, si la vidéo fait deux heures, bah, écoutez j'en serai navré. mais euh, voilà euh, je fais au mieux Hop, sans plus le cacher, par contre on va prendre notre pistolet, je ne sais pas j'ai un truc qui me dit euh, ça sent pas bon Là. Oh, euh, ça je l'avais pas eu non, non, fait fait hier, donc on a non seulement les monstres mais aussi les euh, les mercenaires aux fesses hein. tout va bien tout va très bien donc là, je vais moins parler, je vais plutôt être concentré pour éviter de me faire tuer. Alors, on a une mission qui est ici. On va y aller en mode « je reste fufu euh, ». Je vais prendre mon scan, je vais foutre un coup, comme ça, ça va me détecter euh, les affaires. Et je vais reprendre mon flingue. Voilà. Bon, je crois que la dernière fois que j'ai joué un jeu où il fallait que je tire sur quelqu'un, c'était dans Red Dead Redemption et j'ai réussi à tuer le, le postier pour vous dire... C'était pas du tout ce qu'il fallait faire. Donc les, jeux, les jeux de tir, très peu pour moi. Donc, ici, à 74 mètres, il y a un point d'intérêt. Donc, on va faire gaffe. On sait pas trop ce qui nous attend. Si c'est des mercenaires, si c'est pas des mercenaires. Si c'est des monstres. 53 mètres. Euh, si je refais un coup de scan. Hein. Ouais, J'ai une herbe là sur ma, sur ma gauche. J'ai un point d'intérêt à... juste en face de moi, à 34 mètres. Quelqu'un appelle à l'aide. Hein. Mais je ne vais, vais pas donner ma peau euh, pour... Euh... Bah, on, on y va mon lot. Il y a tellement de trucs bizarres. On ne sait pas euh, si c'est réel ou pas. Il y a quelqu'un qui a appelé à l'aide quand même. j'ai pas rêvé. Je ne sais où mais... crouche, on est bien crouche, hein, accroupie c'est très bien, en 97 mètres on a un point 94 mètres, on a un point d'intérêt, j'espère que je prends pas trop de dégâts pour l'instant apparemment pas, je vous l'ai dit, hein, courageuse mais pas téméraire, hein. Je vais pas me faire euh, buter tout de suite. Euh, si je mets mon... J'ai des choses à loot. Ici, pas vraiment. Là, oui. Ici aussi peut-être pas regarder tout de suite euh, ce que euh, ce que j'ai looté. de toute façon en dehors de la base euh, pour la construction faut retourner à la base pour ça faut tenir la mission donc euh, l'un dans l'autre euh, 72 mètres hein, on a quelque chose 4 on a plusieurs points d'intérêt hein, à faire. Je hein. Il me semblait qu'il y en avait un plus près. Le monsieur qui crie à l'aide. Hein. À 40 mètres. Je suis pas trop cachée par les buissons, donc on ne va pas trop... Euh... ça m'a entendu des des bruits bizarres euh, un petit coup de puis on prend le flingue n'est-ce hein, pas L'ambiance, la musique est assez oppressante. J'ai quelqu'un qui pleure, je ne sais où, j'entends quelqu'un pleurer. l'avait avait sur lui en lui je l'avais pas vu dans ma partie je ne pense pas je me rappelle pas aussi peut-être j'ai dit bonap comme d'hab euh, alors attendez on va faire un ok donc on a un loot là bas on reprend on reprend notre fusil enfin notre revolver pour l'instant on n'a pas grand chose hein. entend des, des, des crépitements des radiations. On a un point d'intérêt à 70 mètres, 50 mètres. Ça tord les, les boyaux du monde ici. Est-ce qu'il y a du, du loot ici Non, c'est vraiment centré là où on a les points. Hein, donc, hein. Par contre, je vais essayer de compter. Il y a un truc à looter là, mais... Ouais, là, il, il me voit le mec. Hein. Est-ce que être un petit peu long, J'en suis déjà à 12 minutes. Le temps passe très très, très vite. Oh putain, il y a du monde. Est-ce que c'est une bonne idée ce que j'ai fait On a Une mission point d'interrogation là-bas. Là, il là, y a énormément de monde. Je veux pas tuer des gens. D'abord, c'est eux qui me tueront plutôt que moi qui les tuerai, mais. Essayez d'avancer vers cette mission à 130 mètres là. 71 maintenant. Ici on a un truc à ramasser. Parce que, eh bien, ce qui pas... est bien, c'est qu'on n'est pas obligé d'être tout au près des, des, des ressources pour pouvoir les, les prendre. Comment dire, je, je n'ai pas du tout fait ça dans ma partie précédente. Point d'intérêt à 70, 76 mètres aussi, ni dans le live. Je n'ai pas fait ça comme quoi, à chaque fois on redécouvre le jeu. Il hein. y a du loot. il y a du monde ce serait dommage que je meure pour un petit truc en tout cas pour l'instant je suis pas détecté il ah, y a du peuple là-bas en face hein. que je pourrais les tuer euh, en fufu J'ai pas test. Euh, les attaquer par derrière en fufu. Tiens, là, il y a une herbe. Hein, toujours m'aider. F. Si je trouve un feu de camp. Les soins. J'ai pas testé si je pouvais en fufu aller les attaquer. Par contre, je sais qu'ils ont euh, qu'ils ont presque réussi à me tuer, ça, c'est sûr. Ceux qui jouent très très vite je ne sais pas comment ils font moi perso si je cours je me fais repérer quoi attention aussi à la aux zones vertes hein, qui sont des, des, des zones irradiées vous risquez de prendre un shoot au niveau de vos de votre santé votre vie Et même si vous avez un masque on n'a pas encore hein, le matériel super sophistiqué hein. loin de là On s'avance vers un point. Même plusieurs points. je suis prudente. <rire> ah, ces jeux là, je vais pas la jouer bourrine. Est-ce que je le sens pas du tout D'autres points sont débloqués ici. Pas de soldats pour l'instant. Je vais pas me prendre la tête pour le petit champi hein, qui est là. Hein. donc, euh, Lui je l'avais trouvé, c'est le customer. trader en fait, on va pouvoir faire des échanges avec lui, You're au départ on n'a pas here. grand chose à lui échanger, ah, hélas. Je sais ce que je fais mon bon monsieur, j'ai été trading depuis le début de l'Union soviétique, et en plus, pas de risque, pas de gain. Ça me semble que vous avez rejeté beaucoup. Ah, le Grand Bazaar au Tehran, Jarmak, Europa au Warsaw, Taksim au Istanbul, j'ai été à des places mon ami, oh les choses que j'ai vu. I'll bet you have. I have to ask, how does desolate Pripyat compare to these colourful places? Hey, where there's demand, I provide supply. I'm the invisible hand of the free market. I've got Putin, Trump and Gates on my speed dial. Is that right? What about Steve Jobs? What? Yeah, him too. Of course. Anyway, money makes the world go round. but. Bartering is also good. You trade alors, il y a certains personnages comme ça qu'on va croiser euh, en se baladant, hein, en se foufilant, qui vont pouvoir nous rejoindre et d'autres par contre qui ne nous rejoindront pas. Donc, euh, Ils traînent dans le coin depuis un moment et c'est peut-être quelque chose à propos de Tatiana. Donc, échanger de la nourriture contre de l'équipement, pour l'instant on n'a quasiment rien. Donc, on va discuter de Tatiana pour voir si il, il pourrait nous aider. C'est une chose importante du Tatiana jeu. Amelieva. She used to work at the power plant. She went missing 30 years ago. Uh, I'm sorry, my friend. It's been a while since I've seen a woman. I've been too busy. Busy? With what? With creating a new world of opportunities, my friend. I'm like Gordon Gecko, only smarter. And like Jack Ma, only more hardworking. I'm I'm gonna build my commercial empire on the ashes of Chernobyl in no time. Good luck. Okay, donc on va partir. Ok, donc là on a découvert le vagabond, donc lui nous rejoint pas. Donc, lui on pourra le, le, le retrouver à plusieurs endroits et faire du trade avec lui. Alors, hop. si on a quelque chose à se baisser, on sait jamais voilà. on a du matériel Il y en a aussi là, mais il y a des endroits comme ça, voilà, ça, ça va nécessiter un crochet. Pour faire les crochets, je crois que je peux les faire qu'à la base. Alors, je vous dis honnêtement, j'ai pas test, mais il me semble hein, que ce n'est qu'à la base. Et là-bas, on a effectivement autre chose. Mais je partirai bien euh, par où euh, j'étais. Parti pour aller. C'est-à-dire par la droite. Alors d'autres joueurs vont partir vers la gauche. Hein, euh... Là, il n'y a rien. On va scanner. Devant moi, j'aurais pas vu euh, la bouteille de gaz. Hop, on va reprendre le flingue. Ok. Voilà, bon, là, accroche, hein Accroupi <rire> on a un point d'intérêt à 77 mètres et 80 mètres évidemment il y a un fil de fer qui me gêne ah, je peux passer un petit peu comme tout à l'heure hein, on... on va passer par en dessous on peut pas d'accord on ne peut pas. Donc là, j'ai un point d'intérêt. pièce mécanique. Il hein. faut, faut vraiment fouiner et, et explorer aussi. Mais c'est pas toujours évident. Alors, 40 mètres. Face à moi, 42 mètres. Et j'ai un point d'intérêt là. Oh putain, ils sont deux là. Trois. Je sais pas si j'arriverai à vous montrer la mission sans mourir, hein, pour être honnête. Euh, si je scanne. Alors. Hop, hop, et, reste caché, ne te lève pas, reste caché, prends ton arme. Parce qu'il y a du monde au balcon là. Hein. Et Shirelle va pas beaucoup te défendre, crois-moi. Après ceux qui sont habitués effectivement au jeu euh, de DPS, hein, vous allez sûrement euh, courir machin truc moi pas. Hein. Là, je me fais pas repérer. Merde ici, si, me en C'est personne, c'est pas moi, je suis pas là, hein, tu m'as pas vu. Hop, hop. Tout ça pour du un bidon, je vais me faire avoir. Hop. Non ça va, il m'a entendu mais il ne m'a pas repéré. Sinon en haut à droite de l'écran, j'aurais eu un ti timer. Je sais pas où oh merde, il m'a vu. Oh. Et merde. Vous oh, voyez ils vont me rechercher pendant au moins 1 minute 10. Et là, je suis pas du tout planqué, donc tout va bien. Hop. Je vais me planquer dans les fougères. Essayez de ne pas me faire voir. Il m'a vu. Là, pendant 55 secondes, vous voyez, ils me cherchent en haut à droite, on voit le timer. Pendant 52 secondes, là, ils vont me chercher. Donc, mieux pas que je me montre trop. Pendant ces 55 secondes, ou un peu moins maintenant, je suis ok là, c'est une bête. Ils se remettent dans leur position. Là. 27 secondes. Ils sont encore en train de tourner. En même temps, euh, l'avantage, c'est que le fait qu'ils me cherchent, ils sont plus à leur position. Ils peuvent être n'importe où. C'est ça le problème. Il est là-bas, le mec. Hein. Ah, je me bloque. Ils sont là-bas. Vous me voyez pas, vous me voyez pas, je suis cachée. On espère, on espère. Donc là que je suis caché, je vais donner un coup de... Hop là. On sait jamais Était de dos, ça serait cool. Au moins pour test si je peux le par derrière, comme on a fait à l'épisode précédent, la par derrière, lui mettre un coup de ou pas. Je suis bloqué. Franchement ça stresse, hein. il est hyper stressant, c'est pas ce qui va nous tomber sur le point du nez, jamais euh... moi j'avance en crabe mais je ne pas toujours autour de moi. donc ça va nous permettre de voir sans tuer personne évidemment là, que de les tuer c'est plus intéressant pourquoi parce que vous avez du loot donc on peut continuer et aller les tuer et récupérer ce qu'ils ont sur eux ça peut être des fusils, ça peut être des tenues, ça peut être du stuff ça peut être euh, différents objets comme je peux me faire tuer voilà. mais bon on va tester donc, si on a terminé, on peut, pour, euh, quand vous avez ce message qui s'affiche, il suffit que vous preniez dans votre inventaire ceci, que vous fassiez un trou de verre et puis euh, vous passez à travers et vous revenez à la base. Mais pour l'instant, bon, allez, pour vous faire plaisir, on va mourir en direct. Et on en restera là de la vidéo, mais maintenant, vous savez, donc vous serez retéléporté à votre base. De là, euh, votre collègue que vous avez envoyé à mission, vous allez le retrouver. Euh, vous interagissez avec, oh, je vous dis ça, ou cas où je meurs, hein, vous interagissez avec, euh, là vous aurez la nourriture, lui ce qu'il a ramené, ce qu'il a trouvé, moi ce que j'ai trouvé. Et euh, vous verrez dans les dialogues, ça va vous dire euh, que ceux qui ont bien travaillé, il faudra leur donner un peu plus à manger que ceux qui n'ont rien foutu. Sinon ça va entraîner la colère, enfin bon voilà, vous verrez tout ça, à moins que je m'en sorte et on le verra ensemble. Mais là j'ai l'impression que Pépère, il ne va pas me faire, je ne pense pas qu'il soit tout seul. S'il est tout seul c'est cool, je passe par derrière si je peux. Non, non. je demande ce qu'il va manger ce soir. Ça je peux le ramasser. Après je suis plus planqué hein. Merde merde merde merde merde merde merde merde merde merde merde. voir. Peut-être pas assez vite. Autant bon, pis, je pense que je vais mourir. Hein. Point. J'ai pas fait exprès, ne m'en veuillez pas. Beaucoup de bol de ma part, je vous le dis, je vous l'annonce. Notez-le sur le calendrier, je les ai touchés. Ok, ici j'ai une arme. Est-ce que je peux la prendre? Alors je ne peux pas prendre l'arme, mais je peux prendre les morceaux. Qui vont me permettre peut-être de. Qui est mort Évidemment, ça va avoir attiré toute la compagnie, je pense. Il hein. bon, y a d'autres missions sur la map. Hein. 67 mètres. On peut essayer d'y aller Oh, mais je me, je me trouve bien. Peut-être que je vais prendre plaisir. Oh, merde. Alors lui, je sais pas, il n'a pas l'air euh, Pas l'air méchant, celui-là. Je ne sais pas, 14 mètres. D'accord. Non, ça je что un Je suis un peu plus de temps. Si je fais le contour, peut-être que je peux arriver à la voir. Mais... Ah. J'ai pas pris un niveau. Ce niveau, c'est quand je vais retourner à la base les acolytes que l'on a peuvent nous faire monter des compétences. Là voilà, j'ai buté tout le monde donc je devrais pouvoir tourner et passer par derrière et le... Oui peut-être, peut-être. À ce moment-là il faut que je parte vraiment loin. Faire le tour. Bien que les points ici j'en ai un, ouais. Est-ce qu'il faudrait sécuriser la zone, la mettre safe Ou est-ce que c'est impossible d'avoir une zone safe Ça, vous me le direz dans les commentaires. Lui, là. J'ai pas l'impression que ceux-là, là, ils disparaissent. On ne sait pas si c'est des vrais ou des faux. Euh... Voilà, c'est un faux. Ok, donc lui, c'était en jaune, ils il disparaissent. c'est chelou quand même. Hein. On va essayer d'aller au dernier point, mais là, je ne garantis pas de mon sort. Il y en a plusieurs points. J'en ai à 90 mètres, 85 mètres. On va la jouer Scrooge. Crouch, je pour ceux qui me connaissent pas, c'est accroupi. La touche C que je mets pour couche. Pas Passer inaperçu en fait. Donc ce serait plutôt par là-haut. 50 mètres. Là, j'ai un grillage, non Non pas là. j'ai 17, euh, je peux recharger ouais. autant le faire maintenant avec la touche R hein. ouais, ouais c'est mieux beaucoup mieux parce qu'au moment où on va me tirer dessus sinon je ne vais pas m'en sortir si je m'en sors hein, bien sûr on va me Il y a un truc sur la gauche, mais je, je crois que c'est celui du, du des objets qu'il faut crocheter. Mais bon, on va aller voir. Il n'y a pas quelqu'un là. Bon, ça, c'est à crocheter. Ouais. J'ai pas le, le, le, le crochetage. Hein. Ah, bien sûr, le fait d'aller au point d'interrogation vous ouvre la map. Donc vous pouvez revenir dans la région si vous n'avez pas fini. Shit, I can't shoot a dog. I I just can't. Luke, it isn't easy mais ces animaux vont mourir de toute façon. Et en même ils radiation partout. C'est une a Ok, donc là ça a été un retour dans le passé où ici, euh, il parlait de, de buter des animaux. Alors là, j'ai plus de points d'intérêt. Donc, je revienne là-bas. Ah. Donc, les points d'interrogation, en fait, euh, ben, ça va vous permettre de, de pouvoir retourner. Sur la carte, les lieux seront marqués puisque ce sont des, des, des endroits que vous aurez découvert, quoi, en fait. Bon, là, je prends des risques. Hein, mais euh, on est à combien 36 minutes de vidéo donc ça je peux pas l'ouvrir ok que là on est bien d'accord avec ça je n'ai pas le crochetage à voir après si on peut crocheter euh, où sont les points d'intérêt 12 mètres 20 mètres hein, 158 mètres là bas il y a différents points d'intérêt et si je mets ma map alors moi je m'arrête en plein milieu ok j'ai un point d'intérêt ici Là il y a le vagabond, c'est découvert. Là je peux pas, donc il faudra que j'y revienne parce que j'ai pas l'outil pour crocheter. Au niveau de la map il y en a un autre point d'intérêt là. Donc ce serait le dernier apparemment. Mis à part cet endroit là, mais j'ai pas l'impression, je vais y mettre un marqueur F. On va voir, mais je crois que je ne peux pas, je ne peux pas y rentrer. Hein. Là, j'ai un grillage qui m'empêche de passer. On a notre, notre fameux vagabond. Je lui ai parlé, euh, à moins qu'il faille que je fasse un échange pour que ça valide. Welcome, bienvenue, welcome. Bienvenue. Fancy some trading? Uh, I have to ask. We're in the middle of nowhere. What are you even doing out here? Out here, everything is in the middle of nowhere, my friend. Sometimes. You need to get oh, je vais passer la vue euh, hein. You've met Warren Buffett? Euh non. I've watched these motivational videos. OK, donc on va voir si je peux lui échanger de la nourriture contre de l'équipement. C'est rien. Mr Invisible Hand. On va regarder. Donc on peut obtenir des filtres pour masque à gaz contre une ration de nourriture. Une plaque en céramique euh contre une ration de nourriture ou une plaque métallique. <coughs> on en a pas en stock. Mais écoutez, on va faire ça. Voilà. Je sais pas si ça va euh... I think I've done enough trading for now. OK, on partir. Good luck building your fortune, Mr Invisible Hand. Ah, <laughs> thanks. But I'll make my own luck ça m'a pas un mètre un mètre ouais je crois que c'est lui mais bon je vois pas trop là 2 euh, mètres, c'est bien lui hein, Mais et l'autre est à 197 mètres enfin, je pense que ça serait risqué pour moi de vous le faire pour être honnête Sauvegarde qui va bien, 80 mètres, je me couche, je me rapproche quand même là, l'endroit hein, 61 mètres pas l'air d'avoir de... si là je fais un coup de... non il y a bien quelque chose à 50 mètres 40 mètres, 37 mètres 32 mètres voit pas de dilemme beau dans le coin pour l'instant Le prochain Non, non, non. Et donc là, il me reste quoi euh, Oh là là, il y en a plein encore. C'est comme quoi, vous voyez, les missions... Hein Ben celui qu'on a vu au début et là on se retrouve, je crois, où j'ai tué les deux autres, non il me semble hein. ah oui, je peux ramasser ça par terre ok, j'avais raté ça Hop. Ici, on a tout tué. Hein. J'ai quelque chose à 100 mètres là-bas, 161 mètres. 42 minutes de vidéo. On va aller voir là-bas, puis on se téléportera à la base. Comme ça, vous verrez. Vous verrez euh, quand on finit une mission quoi en fait pour ceux qui connaissent pas le jeu et qui n'ont pas déjà vu. Donc, je suis pas une pro hein. je vous le redis moi les DPS, euh, c'est pas mon dada. J'avais quelque chose à 60 mètres devant moi. 55 mètres. j'ai un truc barbelé qui m'empêche de de passer ah, je peux qu'à 77 mètres hein, donc une euh, planque les meubles je sais pas trop ce qui m'attend Il a plus le pont bon, si je meurs je reprends la sauvegarde juste pour vous montrer euh, exactement ce qu'il en est quand on termine une mission hein, ce qu'on a déjà terminé là c'est juste du plus hein. là c'est vous qui voyez après comment vous voulez faire si vous voulez faire vraiment tous les points ou pas pour amener un maximum de loot, bien sûr si je meurs ben euh, je rechargerai et euh, je vous montrerai ce qu'il en est quand on a euh, quand on a euh, fini une mission non ça se passe Là, je vois pas de, de, de, de monsieur un hélico qu'il y a des messieurs pas beaux je suis pas venue là encore je sais pas du tout j'ai bien vu des pieds j'ai pas rêvé en ce jeu on sait pas ce qui est vrai de ce qui est faux je peux peut-être le choper par l'autre côté en étant plus large un petit peu plus large ouais, mais j'ai pas grand chose pour me planquer j'espère hein. qu'il a personne dans le cockpit On vois pas d'autres qui est tout seul Quand je prends ça ou est-ce que je le fais lui Ah mais je peux lui parler Annie. Who's there? Why are you loitering here? Easy. I'm just looking for some parts. What? Speak louder. <inaudible> I'm looking for some parts. Stop yelling. It's not safe here. <laughs> Why isn't it safe? What kind of question is that? NKVD of course. NKVD? The secrets of your police? these bastards came around here snooping, they arrested my sister-in-law for being a Kulak. And she only has two cows. Two fucking cows, goddammit! Yeah, The KNVD yeah, doesn't exist beep, anymore! Beep, beep, don't it, need that. to worry about them! Yes, yes. Yeshov is a piece of shit. His goons are persecuting everyone, even decorated war heroes like myself. Duh. Oh my. What? You've got to speak louder, lad. My hearing is not so good anymore after some fritz threw a grenade into my bunker. Uh, do do you have anything to trade? Perhaps some parts? Why didn't you ask sooner? Of course I do. I'll <laughs> trade It you junk happen, for huh? some bullets. I need to arm myself in case the NKVD comes back. Alors. <laughs> Regardez ce qu'il a. Ouais, si je lui donne des munitions, euh, une plaque métallique, euh, un masque à gaz contre 10 munitions de fusil, là je peux vraiment pas. Ok. See you later. Lui on l'a découvert. J'ai vu qu'il y avait un truc ici. Ok. Et est-ce qu'il y a d'autres points d'intérêt Donc lui là, et on en a un autre à 175 mètres là-bas. Là il y a du matos. Ça par contre, je pense que, ah si peut-être. 130 mètres j'ai quelque chose là bas mais euh, je suis quand même 48 minutes de vidéo ça fait peut-être un petit peu long on sauvegarde à on courir un peu on va voir mon fusil Enfin, mon revolver plutôt voilà, j'ai une herbe à prendre ça fera toujours des médocs Sauvegarde. Bon, je pense que j'ai euh... au niveau de la map me manque quoi enfin, ici c'est découvert euh... non je pense que j'ai tout découvert là ici au niveau de la map ici c'est on peut pas l'ouvrir on n'a pas le crochet faudra y revenir donc ce qu'on va faire ben on va faire le, le trou à vers revenir à la à la base je pense que c'est le mieux Je pense que j'ai tout fait, tous les points. Je ne suis pas sûre, hein, mais bon. Au moins, comme ça, vous aurez vu. Euh, donc, il faut tourner, il faut virer. Vous voyez, il y a des missions qui débloquent d'autres missions, etc. Donc, euh, et puis, ça nous, ne m'empêchera pas d'y retourner euh, quand j'aurai fait les crochets. De retourner explorer. Je ne sais pas si ça repop ou pas, les ressources du tout. Euh, vous me le direz aussi en commentaire. Comme ça, je le saurai. Donc là, je vais être re chez moi à la base. Et on finira là-dessus. Je vais vous montrer un petit peu... And dernier uh skewing. I think this approach is maintenant. working, Igor. Looks like we can sneak in and out of the zone without attracting attention. So, how did it go? Are you any closer to finding your old lady? You still want to go back to the power plant? I have to go back. I have the strongest feeling she's there. Feelings? You surprise me, Professor Kimanyuk. Trusting your instincts is important, but last time we tried that we lost Anton. We need some hard evidence before we go down that road again. <laughs> Don't worry, Olivier. I'm not crazy. I'll keep gathering evidence, and when I've got enough, we can formulate a new plan. Good. Evidence, plans, information, resources. It will all get us closer to your goal, Igor. How did you do today? I'll brief you in a minute. First, let me point out a couple of things to you. Go on. You need to understand the role you're in. You hired me and rented this warehouse. That makes you the commander of this base. It means you will be in charge of all our equipment and, most importantly, our food rations. You have to start thinking like a strategist, like this is a military operation. Organize the base and take care of your troops. That's number one. Starving is no fun, I know from experience. Forget to feed your troops and the morale will drop. They might even desert you. Also, in situations where resources are scarce, there's a group psychology to consider. Playing favorites, rewarding those who slack off, and not appreciating the men who pull their weight are surefire ways of creating discord amongst the men. What men? There are only two of us. For now, but that has to change if you want your power plant operation to succeed. We need more power, more intel, more skill, and more bodies. And each of those bodies will need space food and resources in this base i know you're eager to bolt out there and continue your search but you need to be patient plan strategize take it slow you have to find time to cater to the needs of your companions and manage this warehouse if you don't all your plans will be for nothing you're right i need to be smart about all of this absolutely and remember i'm here for you donc voilà, En gros, euh, on va devoir recruter des gens bien sûr, donc il euh, va falloir ben, gérer, il euh, y aura un côté gestion, il va falloir gérer la base, les nourrir, évidemment pas donner autant à manger que à ceux qui font rien qu'à ceux qui partent sur le terrain. Sinon, ils risquent de nous quitter s'ils ne sont pas en bonne santé, s'ils n'ont pas le moral qui est haut. Donc, si on ne construit pas les bonnes choses dans la base, ça va impacter sur leur moral. Donc, ils peuvent nous quitter à tout moment. Donc, c'est quand même assez complet comme jeu. Il y a énormément de choses à faire. Donc là, au niveau de ma mission, bon, en tout cas, ma mission est réussie. Pour Oliver, sa mission est, est réussie aussi. Chaque jour, tous les compagnons soumettront un rapport sur les missions qui ont été assignées. Vous saurez qu'ils ont réussi leur mission et ce qu'ils ont accompli. Tous les objets qu'ils acquièrent seront automatiquement ajoutés à votre inventaire lorsque vous souhaitez poursuivre. Appuyez sur F. Donc, appuyez sur F. Donc, ici, les rations de nourriture sont distribuées une fois par jour et ont un impact important sur la santé et le moral d'Igor, donc nous, comme euh, sur celui de nos compagnons, dont là, de Oliver, puisqu'on n'est que tous les deux pour le moment. Pour attribuer des rations, sélectionnez un personnage, choisissez la quantité de nourriture que vous souhaitez distribuer. Vous pouvez également cliquer sur le bouton euh, gauche de la souris depuis l'icône appropriée. Donc, ici, Oliver, euh, au niveau de la mission, compagnon, il est ravi d'avoir réussi sa mission, mais a subi quelques blessures. Il nous dit qu'il n'y a pas assez de lits, ce qui obligera certains compagnons à dormir à même le sol. Moi, j'ai apparemment mon lit, mais lui, apparemment, ne l'a pas. Donc, puis il faudrait construire un lit. Parce que sinon, ça aura des, compétences, des conséquences sur leur santé et leur morale. Votre acolyte n'a pas de nourriture malgré la réussite de sa mission. Sa colère sera justifiée. Le manque de nourriture hérite votre acolyte, ce qui réduit sa santé et impacte négativement son moral. Donc, si je fais ça... Euh, on va diminuer, ouais, on va l'énerver. Euh, hop, fais ça... Ration, euh, Sélectionnez une ration, enfin, euh, si je fais un trait. Voilà. Ah, mon, mon moral à moi a pris une grosse châtaigne. Hein. Pendant la soirée, vous pouvez construire de nouvelles structures. Donc, apparemment, il conseille plutôt de construire à la nuit. Euh, pour votre base, vous entraînez avec vos compagnons. N'hésitez pas à utiliser les ressources collectées ainsi que vos points de compétence. Moi, je vais peut-être manger. Ce serait pas mal. Ce serait pas mal de manger. J'ai mon moral qui est à zéro. Euh, toc, toc, est, il me semble que c'est celui-là qui remonte le moral. Hein. On va le manger. Il me semble que c'est celui-là qui remonte le moral, mais je suis pas sûre. Ouais, voilà, c'est ça. On parle beaucoup. Il reste des choses à faire, mais bon. Et la dernière chose que je voulais vous montrer est ici. Et après, je vous quitte. C'est-à-dire que là. Alors, je dois d'abord construire l'outil de calibrage pour améliorer mon arme. Sounds good. I'll fabricate one when I get the chance. You it, Igor. Okay. Donc, on peut lui reparler ici. revolver On s'en va passer. On va, on va aller... Euh, alors, il n'y a pas assez de lits, ce qui obligera le compagnon à tomber par terre. Donc ça, j'ai pas, moi, à mon niveau, euh, encore vu les lits. Donc on va... Je, ce que je voulais vous montrer, c'est ça, et on en restera là. Donc on va lui demander de s'entraîner. Donc, la nuit, profitez. Chaque compagnon a des compétences bien particulières. Et euh, quand vous avez un point, vous pouvez demander à un des compagnons de vous enseigner ses compétences. Donc, apparemment, c'est le tir. Donc, euh, il faut la nuit construire, améliorer sa base. Et euh, la journée, euh, la, et la nuit aussi, euh, améliorer ses compétences. Donc, si je lui demande ça, la précision, la discrétion, je n'ai qu'un point de toute façon. Donc. Euh, Soit je le garde, soit je l'utilise. Donc là, pour la vidéo, je vais l'utiliser. Donc je vais lui demander de. Euh, les revolvers infligeront 25% de dégâts supplémentaires aux ennemis. Donc on va faire ça et on va. s'entraîner. Et on en restera là. Donc euh, là, on se retrouve, On va téléporter dans un endroit euh, où. Euh, apparemment, ça pose problème à personne. Ok. Maintenant, focus, Igor. Tu only fire on my command. Understood? Vous avez cinq balles pour cinq cibles. Stand, stand stable, straight, but knees relaxed, and focus on the front sight. Make each bullet count. Ready? Fire! OK, donc je vise. Stand straight, with your legs spread at shoulder width. Bend your knees a little for support. Line the front sight up with the target. Wouldn't shooting from the hip be faster? Ça n'irait pas plus vite de penser dans le tas. Je suis bien d'accord avec vous. But even I don't shoot like that and I have considerably more experience than you so listen to the voice of experience and aim time and focus better to shoot later and hit than waste bullets your accuracy perfect score look at you professor We'll make a guerrilla fighter out of you yet ah bah, que ça comme vous pouvez le voir hein ok et, et donc on est renvoyé Il au niveau grave, de la base donc a nouvel avantage appris donc la précision donc on est un peu plus on sera maintenant un petit peu plus précis quand on fera euh, bah, du tir et au niveau je crois construction euh, hop donc je vais entrer dans le menu construction merci donc là en haut euh, hop il faut que j'aille me déplace avec eux. Donc ici, qu'est-ce que j'ai Les canapés euh, Est-ce que je fais entrer Et là, j'ai des lits. Et est-ce que je peux le... faire un autre lit euh... Là, j'ai pas assez pour faire des lits, euh, comment dire, superposés. Un lit au sol même, le pauvre, euh, non, il va quand même pas dormir. En même temps, vous me direz, euh, bon, c'est un lit ça me demande quoi alors où c'est que je pourrais mettre les là je mettrais plutôt tout ce qui est atelier et là on a un petit coin là. et donc je peux je pourrais Je ne sais pas comment je fais pour tourner le lit par contre. Si je fais comme ça juste pour la vidéo. Je pense pas que ça sera très très très très très, très droit ou aligné. Donc on va lui fabriquer un lit. Voilà. Donc ça c'est fait. On a fait un, un lit. Oh bah ben, ça va, je l'ai pas posé trop mal, il pourra aller dormir, je pense. On va aller vite fait, lui reparler, je pense aussi. Igor Excuse-moi pour le bruit. Euh, donc, où on continue à s'améliorer, afficher l'équipement, retirer ou partir. Et là, donc, ben, ce qui nous suffit, c'est soit de construire d'autres choses via le menu en appuyant sur B euh, des objets. On peut construire par exemple le feu de camp qui serait pas une mauvaise idée. Pour qu'ils puissent se faire à manger. Euh, donc. Hop, ça c'est quoi C'est... Toc, toc, toc, toc, une machine à découper au laser. On s'en fout un peu. Hein On s'en fout. Euh, donc je veux quitter celui-là. Retour. Euh, je voudrais le, le, le feu de camp en fait. Construction, amélioration de la base. Est-ce que c'est là-dedans Non. Échappe B E pour se déplacer euh... Là c'est de la déco je crois Hop. On a... on peut mettre un spot pour mieux éclairer mais attention ça prend de l'électricité on n'a pas de générateur Là, Non Non Je veux pas c'est pas ça que je voulais faire Pas ça du tout je voulais faire un lit je peux pas le on va le démonter parce que vous voyez ça me prend de l'énergie c'est pas ça que je voulais faire en fait je voulais basculer sur sur le pour faire un, un feu de camp pour pouvoir faire à manger faut juste trouver où c'est donc c'est pas là tab euh, si je vais dans Lily je pense pas. Ici peut-être non là c'est les générateurs mais je préférerais faire le feu de camp en premier ça me semble plus logique voilà c'est différents générateurs on revient en arrière euh, peut-être dans la euh, construction amélioration de la base peut-être ici ou là que j'ai là non là c'est des je reviens là où j'étais Non, b euh, là je pense que c'est dans le confort je suis pas sûr euh, e. je sais qu'il Qu y a un feu de camp parce que je l'ai fait dans la pendant que j'étais sur twitch et là le retrouver là dedans peut-être voilà euh, sage de frais soit feu de voilà le feu de camp simple et à la limite on peut se le mettre euh, voyez ici voilà OK échappe et là on peut euh, après construire des choses donc il y a plein de choses dans le menu des des, des tas pour euh, des équipements mais attention faites le générateur parce que sinon vous n'aurez pas assez euh, d'électricité et ça sera pas bon donc, sur ce, on en reste là pour cette partie 2 et finale de la découverte du jeu de Tchernobyl. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Moi, de mon côté, je le continuerai un petit peu sur Twitch. Euh, à mes temps perdus, n'est-ce pas En attendant, j'attends vos retours en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre un petit pouce en l'air. Euh, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous fais plein de bibi, plein de zouzou. On se retrouve très vite, soit pour des découvertes soit pour de la suite des let's play et vous pouvez me retrouver euh, comme vous l'avez dans le lien sur la chaîne Twitch si vous voulez venir en live discuter avec moi Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très vite bye bye